Bienvenue dans ce troisième chapitre où nous allons voir comment animer l'équipe-projet. Alors nous y sommes à cette réunion de lancement. Vous êtes content de votre prestation, vous terminez de manière motivante et face à vous. Voilà ce que pensent les gens. Et oui, ce n'est pas si simple de motiver une équipe. Nous allons voir comment faire. D'abord, pensez au rôle de facilitateur que doit avoir le chef de projet. Il doit faciliter le travail, faciliter la prise de décision. Et pour ce faire, son rôle est de simplifier, d'aller à l'essentiel. Très souvent, les projets sont là pour résoudre des problèmes complexes. Alors, on imagine des solutions très complexes également. On parle même d'usine à gaz et le projet piétine parce que l'on est en train de chercher une solution idéale qui répondrait à tous les cas de figure. Mon conseil ici, c'est quelquefois de mettre en œuvre rapidement une solution transitoire qui permet peut-être de répondre à 30 ou 50% de la question, l'idée étant de passer à l'action le plus vite possible. C'est un petit peu ce que l'on fait dans les méthodes agiles, notamment. Ensuite, dans son rôle de facilitateur, le chef de projet n'est pas chargé de donner toutes les solutions aux problèmes. D'ailleurs, nous avons dit que ce n'était pas possible. C'est d'ailleurs pour cela que l'on réunit une équipe d'experts. Le chef de projet est alors chargé de faire avancer la réflexion en posant les bonnes questions. Il doit également rester objectif et, pour ce faire, utiliser des faits, des preuves, des chiffres, des exemples concrets dans son argumentation. Il n'a pas toutes les réponses et il doit faire accepter cela au groupe projet puisque la réponse doit être construite en équipe. Faciliter, c'est aussi être capable de distribuer efficacement la parole de s'assurer que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, puisse participer. Parfois, dans les projets, eh bien, nous allons avoir une personne qui va être autour de la table avec son hiérarchique direct. et lorsque l'on n'est pas d'accord, est-ce facile de le dire à son responsable eh bien, Le chef de projet doit faire preuve d'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place de cette personne et de trouver un moyen pour qu'elle puisse s'exprimer. Par exemple, en récupérant son avis en dehors de la réunion. Et puis, simplement en proposant cet avis à la discussion lors de la réunion. Il faut aussi être crédible dans son rôle de chef de projet, rester maître des réunions. On peut fixer des objectifs, des règles du jeu, notamment la distribution de la parole le fait que personne ne doive monopoliser trop longtemps. Et puis il faut aussi gérer les digressions parce que les gens que vous mettez autour de la table, bien ils ont des préoccupations quotidiennes et lorsqu'ils se retrouvent, c'est surtout de cela qu'ils ont envie de parler. Un autre élément important, lorsque l'on souhaite faire avancer efficacement son équipe, bien c'est de travailler dans une bonne ambiance, dans un respect mutuel, avec de l'écoute, parfois même avec de l'humour même si vos réunions doivent rester des réunions de travail avant tout. Le chef de projet doit être positif, enthousiaste, souligner les bénéfices de changement, mettre en évidence les résultats, les progrès de chacun. Et puis on s'efforcera de chercher des solutions gagnant-gagnant, afin que tous soient moteurs dans la mise en œuvre de ce projet. Et pour travailler dans une bonne ambiance, eh bien, il faut éviter que les personnes n'arrivent avec des objections ou n'en viennent à des situations de blocage ou de conflit. Alors très souvent, lorsque l'on arrive en réunion, on sait à l'avance que telle ou telle solution va susciter certaines objections. Et il vous est donc possible de préparer des réponses adaptées à l'avance. Alors pourquoi cette ambiance de travail est-elle si importante Eh bien, ceci est sérieusement pris en compte par de nombreuses entreprises qui participent chaque année au palmarès des entreprises où il fait bon travailler. C'est une étude qui est réalisée de manière indépendante auprès de leur personnel pour connaître le niveau de satisfaction. Ceci a pour objectif d'attirer de nouveaux talents et d'éviter que les talents actuels ne quittent l'entreprise. Lorsque vous avez sous les yeux le palmarès international, il existe également le même palmarès au niveau français. La satisfaction des individus au travail est importante et ceci a été mis en évidence par Monsieur Herzberg, sociologue des organisations. Il a déterminé certains facteurs qu'il a appelés facteurs d'hygiène de vie et d'ambiance qui participe à la satisfaction générale et qui évite la démotivation, au titre duquel le salaire, l'ambiance de travail, la qualité de l'encadrement. Et oui, il n'a pas considéré le salaire comme un réel levier de motivation, mais plus comme un facteur qui évite la démotivation. Les facteurs de motivation, pour lui, les voici. Il s'agit de l'accomplissement personnel, de la volonté de réaliser de grandes choses, du statut et de la reconnaissance du travail, également d'avoir un travail stimulant. On a parlé précédemment de stimulation intellectuelle, des responsabilités et des progressions de carrière. Tout ceci conduit à une, une satisfaction élevée, à la motivation et à davantage d'implication. Et donc c'est bien sur ces facteurs de motivation. Que souhaitera s'appuyer le chef de projet mais la motivation qu'est ce que c'est eh bien la motivation arrive lorsque l'on a un écart entre l'état la situation actuelle de la personne et la situation qu'elle désire cet écart va créer une tension psychologique en quelque sorte une frustration qui va la pousser à l'action qui va donc la motiver à agir alors, il y a trois approches pour générer cette motivation. La première approche est externe. La motivation est générée par l'environnement, par l'extérieur. Par exemple, si on détermine que l'on va rémunérer la personne aux pièces, eh bien, elle sera déterminée à produire davantage. C'est une approche taylorienne. Deuxième approche, interne. La motivation vient avant tout de l'individu et non de son environnement. Il faut donc satisfaire certains besoins. C'est ce qu'a mis en évidence Maslow, qui est un chercheur très connu, dans sa célèbre pyramide. Cette pyramide nous montre qu'il faut que les niveaux inférieurs soient remplis pour que l'on puisse motiver par les niveaux du haut de la pyramide. Les niveaux tout premier, eh bien, ce sera les besoins physiologiques, de manger, de dormir, également la sécurité. Là où on va commencer réellement à travailler le manager, eh bien, ça va être sur les niveaux d'appartenance. On parlait d'esprit de groupe tout à l'heure. Et puis également d'estime de soi. La personne va être fière de faire partie de ce groupe de projet. Le niveau supérieur eh c'est la réalisation de soi, c'est-à-dire l'impression de réaliser un travail d'importance, de progresser en termes de statut, de carrière, d'apprendre. Alors, si Maslow disait qu'il fallait travailler d'abord sur les niveaux inférieurs, puis sur les niveaux supérieurs, eh bien, un autre chercheur a ensuite démontré que ces différents niveaux pouvaient être regroupés dans trois catégories et que l'on pouvait travailler en même temps sur ces trois catégories pour améliorer la motivation. Il y a donc la catégorie des moyens d'existence, la sociabilité et la croissance de l'individu. Une troisième approche, plus récente, est l'approche par les critères. Elle est un petit peu plus complexe à appréhender. Le critère, c'est un sens donné à l'engagement, c'est pourquoi la personne travaille, pour obtenir quel bénéfice. Il faudra alors, pour la motiver, créer le contexte approprié pour qu'elle puisse, effectivement, ré réaliser ce critère. Alors concrètement, de quoi s'agit-il Voilà des exemples de critères. Par exemple, si le critère de la personne, c'est l'ambition eh bien, au fil du projet, il faut que ce critère puisse être réalisé, c'est-à-dire, par exemple, lui donner l'opportunité de manager une équipe, de gérer une partie de son projet, euh, ou alors une progression de carrière, tout simplement. Il existe d'autres critères, euh, par exemple l'initiative, euh, le respect, la reconnaissance ou l'ouverture aux autres, c'est au manager au chef de projet, de prendre en compte ces différents critères et d'agir pour chaque individu à créer le contexte favorable. critères plus contexte égale motivation. Quelques conseils maintenant pour animer votre équipe projet. Ceci va nous permettre également de résumer ce que nous avons vu dans ce chapitre. Concernant la facilitation du travail de groupe, je vous propose les trois conseils qui sont affichés à l'écran. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous le souhaitez et choisir parmi ces conseils le conseil qui vous semble le plus utile pour vous actuellement. Voilà trois autres conseils pour améliorer la satisfaction et enfin pour motiver à agir. Pour résumer ce que nous avons vu, eh bien, nous avons vu qu'animer une équipe, ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît, que les personnes peuvent être parfois difficiles à convaincre, à motiver. Il faudra donc faciliter le travail du groupe. Les facteurs d'hygiène de vie et d'ambiance vont permettre d'améliorer la satisfaction. Ça peut être, par exemple, en créant une bonne ambiance de travail, un esprit d'équipe. Mais il faudra bien entendu également motivé à agir. Et nous avons vu trois approches par la stimulation, les besoins et les critères. Avant de conclure ce chapitre, quelques questions. Lors de votre dernière réunion de travail, est-ce que vous pensez que l'animateur a facilité le travail, la décision, la réflexion du groupe Quels éléments pourraient-ils améliorer pour obtenir plus d'engagement des participants à cette réunion. Maintenant, concernant la motivation à agir, je vous ai proposé une liste de critères nombreux, personnellement lesquels vous motivent et réfléchissez à votre contexte actuel en quoi répond-il ou non à ces critères. Il ne reste plus maintenant qu'à répondre au quiz qui se trouve sous cette vidéo, puis à passer au quatrième chapitre.